et que, et que le tour revienne du marais notamment. Hein? La ville du marais a fait le choix de oui, sur son territoire. À, parce que okay, le à, la ville à, du marais, parce que c'est important, il y a des histoires d'être supportées. Nécessairement, nous accepté d'y être un état plutôt qui arrive dans la ville. Parfait, merci beaucoup. Bonjour madame. Vous avez un joli sourire. Madame. Vous êtes contente d'être là, c'est important pour vous d'être présente aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être là et vraiment heureuse d'être une marinoise et d'accueillir aujourd'hui l'étape de Vous avez un chouchou vous savez, du non Oui, c'est Je suis déjà heureuse que la PP est gagnée en tout cas monde. D'accord, il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci de lui garder ce conseil. Oui. Merci beaucoup. Ça va le patron Thank mm -hmm. you.